Bonjour à toi. Euh, en attendant notre rendez-vous pour cette conférence en ligne sur la roue de médecine, j'avais envie de parler avec toi de ce que c'est qu'un objet de pouvoir. Je te l'ai dit, on va évoquer les objets de pouvoir qui sont reliés à chacune des directions de la roue de médecine. Mais euh, qu'est-ce que c'est réellement qu'un objet de pouvoir Est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est quelque chose qui donne du pouvoir Ni l'un ni l'autre, tu oublies tout ça. Un objet de pouvoir c'est un rituel, c'est une invitation à la méditation avec comme support un objet spécifique. Et c'est là que l'objet prend toute sa force et toute sa puissance. C'est loin d'être simplement une chose matérielle, c'est beaucoup plus un cheminement spirituel. Allez, je te retrouve très vite lors de la conférence. Ciao